Bonjour à toutes et à tous, je viens faire cette vidéo aujourd'hui sur le périnée. Donc j'ai vu une de mes élèves euh, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs j'ai fait un petit coucou et je te remercie de m'avoir motivée à faire cette vidéo. Donc euh, évidemment la vidéo sur le périnée concerne surtout les femmes par rapport au sport et par rapport aux grossesses, euh, au vieillissement tout simplement. Ça peut concerner aussi certains hommes mais il faut savoir que ce ne sera pas les mêmes techniques. Euh, vous allez voir pourquoi je rigole après. Le périnée, qu'est-ce que c'est déjà Vous devez savoir ce que c'est. Donc le périnée ou plancher pelvien, c'est une zone de muscles euh, qui retient les viscères. Hein, si au niveau euh, du bassin, on, on va dire ça comme ça. Et donc nous les femmes, on a un vide en dessous, d'accord C'est-à-dire que ici, on a les viscères, donc euh, intestin, blabli blabla. Bla. En dessous, on a le plancher pelvien. Et en dessous, on a le vide, vide euh, du vagin donc. Et euh, nous, euh, avec le temps, avec les grossesses, euh, on a tendance, ce plancher pelvien a tendance à s'affaisser, à descendre. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire C'est le maintenir en forme. Pourquoi on a envie de le maintenir en forme Parce que si ce plancher pelvien n'est plus très en forme et qui se relâche, ça fait le ventre vers l'extérieur, d'accord Puisque là, si c'est relâché au niveau du bas-ventre, pouf ça, bah, ça, ça se détend. En poussant, ça peut créer des incontinences, tout simplement. Pourquoi des incontinences Parce que, euh, tout simplement, euh, le périnée, s'il n'est pas tonique, on ne peut plus se retenir de faire pupille. Donc voilà, on a deux périnées, hein, mes femmes, ça je l'ai déjà dit. Et donc, euh, il est très important qu'il soit tonique mais souple. Donc, pourquoi il doit être souple Parce qu'on doit aussi apprendre à relâcher ce périnée. d'accord Pour les personnes qui sont hyper sportives et qui regardent cette vidéo, on doit aussi apprendre à relâcher son périnée. Et les personnes hyper sportives sont toujours comme ça, et donc le périnée est hyper tonique. Et souvent ces personnes-là ont du mal à accoucher parce qu'elles ne savent pas relâcher leur périnée. Elles sont toujours en contraction. Donc on va voir dans cette vidéo euh, comment faire. Il y a aussi le vieillissement tout simplement avec le temps. Euh, si on a des relations sexuelles moins fréquentes, euh, le périnée se relâche. Pourquoi Parce que lors d'une relation intime et lors d'un orgasme surtout, le périnée va se contracter beaucoup de fois. D'accord Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Et euh, en se contractant, il va forcément se muscler. D'accord Comme tout muscle. Maintenant, si vous n'avez plus de relation pendant pas mal de temps, le périnée s'est décontracté, s'est relâché si vous n'avez pas exercé un plaisir personnel, intime. Donc, euh, moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est que même si vous êtes seul, faites-vous plaisir parce que ça entretient au moins le muscle. C'était un petit message perso. Ah oui, pareil, euh, si vous avez eu des problèmes de constipation, de surpoids, euh, voilà, le périnée peut se détendre. Tout ça pour vous dire maintenant comment faire pour redynamiser un périnée qui s'est relâché. Il y a... De méthodes. La première méthode que je vous donnerai déjà, c'est de savoir où est-ce qui se situe. Parce que vous n'allez pas pouvoir le travailler si vous ne savez pas où le situer. Donc le périnée, pour savoir où il se situe, il y a le stop pipi. Vous allez au WC, ça c'est à ne faire qu'une seule fois parce qu'il y a des risques d'infection. Hein. Si vous bloquez toujours euh, l'urine, forcément dans l'urine il y a des euh, toxines qui sortent du corps et donc euh, si vous ne les laissez pas sortir, forcément que ça va créer un problème. Bon, vous faites juste une fois stop pipi pour savoir où ça se situe. Une fois que vous avez trouvé là où ça se situait, vous pouvez euh, faire une solution manuelle soit avec un médecin soit toute seule. Moi je pense que toute seule c'est mieux parce que on apprend mieux à se connaître, à se découvrir. Et d'ailleurs la découverte du corps humain devrait être beaucoup plus jeune, je pense, pour euh, certaines. Bon bref, passons là-dessus, c'est pas le sujet. Donc vous mettez un doigt dans votre vagin et vous faites une contraction du périnée sur votre doigt. Et là vous allez sentir si votre périnée il est tonique ou si il est complètement détendu. S'il est détendu, euh, essayez. Euh, de le faire quand vous serez plus en forme, parce que ça aussi c'est très important. Il faut savoir que quand on n'est pas en forme, le périnée, comme c'est un muscle, il n'est pas en forme non plus, donc il se relâche. D'accord C'est comme aller faire du sport quand on est fatigué, en clair, hein, c'est pareil. Pour, pareil pour vos relations sexuelles d'ailleurs, hein, si vous êtes fatigué, le périnée, il sera moins dynamique et donc vous aurez, vous aurez moins de plaisir. C'est normal. Tout ça, c est, c est, ça fait partie du, <rire> du cercle de la vie, hein. Donc, pour respecter euh, ce que j'ai dit juste avant, vous insérez un, euh, un doigt dans votre vagin, vous faites une contraction. Si vous arrivez à faire une contraction très forte, mais que vous voyez que vous n'arrivez pas à la tenir, c'est normal, le muscle se fatigue très vite. Donc, euh, essayez de le faire, mais euh, sur des fréquences de temps euh, étendu. enfin, euh, euh, pas, pas, pas euh, 20 minutes d'un coup, parce que vous allez être crevé. Hein. Vous risquez ensuite d'avoir des douleurs dans le bas ventre si vous musclez trop euh, d'un coup. Hein. Si ça fait longtemps qu'il était en, en sommeil, à ce périnée, il faut le réveiller doucement. Donc, euh, vous allez faire ça. Vous pouvez aussi faire une contraction moyenne et de voir combien de temps ça dure en faisant un petit chrono à côté. <rire> et euh, vous pouvez faire ça. Pour ceux qui n'ont vraiment rien senti euh, dans ces deux situations, ça veut dire que votre périnée est vraiment bien détendu. Donc ça peut arriver, c'est pas grave, de toute façon ça se muscle, c'est un muscle, hein, donc euh, ça revient. Euh, donc, souvent ces personnes-là auront des incontinences ou alors vous sortez d'une grossesse, et donc, ça c'est tout, tout à fait normal que vous ayez besoin de temps pour reconstituer, euh, en tout cas retonifier ce muscle. Pour ça, il y a l'électrostimulation à faire avec un médecin ou une sage-femme. Euh, il y a aussi des sondes, mais je crois que ça, je vous mettrai une petite vidéo, parce que moi, je connais pas le sujet, j'ai pas testé, donc je ne peux pas vraiment parler, mais je sais comment ça marche à peu près, donc c'est une sonde qui s'insère exactement euh, à l'endroit où il faut pour la rééducation, et ensuite, ils émettent des micro-vibrations électriques, et vous devez faire des contractions, il y a un petit monitoring à côté pour voir le, la contraction, si elle est forte ou pas forte, enfin... J'en ai entendu vaguement parler mais allez voir sur la vidéo que je vous mets à côté et puis vous pouvez trouver sûrement d'autres vidéos sur internet qui en parleront bien mieux que moi. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses que je connais bien. Dans un premier temps, je vais vous parler des boules de geisha. Les boules de geisha, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est une double boule de geisha. Vous pouvez en trouver uniquement pour celles qui n'ont pas eu de grossesse avec juste une boule. Les deux boules, c'est plutôt pour celles qui ont besoin d'une bonne rééducation du périnée. Donc ici, pour les personnes qui ont un, euh, un périnée hyper tonique, je déconseille les boules de gecha. Je pense que c'est plutôt pour les personnes qui sont en début de rééducation. Je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas une professionnelle des boules de geisha du tout, du tout, du tout. Mais en tout cas, euh, moi ce que je conseille de faire, c'est pour les personnes qui ont un besoin de rééduquer, Déjà dans un premier temps, de n'en mettre qu'une. De voir si elle tient. Euh, parce qu'il y a quand même le poids de l'autre en dessous. Donc si ça tient, c'est que déjà votre périnée, il n'a pas besoin d'être rééduqué du tout. D'accord Et que vous avez plutôt un besoin, c'est de laisser relâcher votre périnée. Pour ça, je vous montrerai qu'il y a un autre exercice après bien mieux que les boules de geisha. Euh, ensuite, euh, pour celles qui veulent rééduquer. à l'intérieur des boules de geisha, il y a comme des petites euh, billes. Qui, qui bouge. Quand vous allez mettre les boules de Guécha, vous pouvez le, les mettre pendant, je pense, une demi-heure, pas, pas trop longtemps, hein, parce qu'après, ça peut vraiment euh, mettre des tensions dans le bas du ventre et donc dans le, sur le périnée. Mais si vous les mettez, vous faites par exemple votre ménage en même temps, il faut savoir que la petite bille qui est à l'intérieur, qui va bouger, va avoir un réflexe myotatique, c'est-à-dire un réflexe musculaire sur votre périnée, ce qui va faire, faire des contractions à votre périnée et donc, c'est ça qui va vous muscler. Donc, plus vous allez faire de mouvements avec les bouts de geisha, plus votre périnée va se muscler, ok Mais vous pouvez également les mettre et rester allongé. Et pour ça, si vous les mettez et que vous restez allongé, il va falloir jouer avec. Donc, ça a pu être vu comme un objet sexuel, ça. Après, bon, bah c'est du plastique, donc... Euh, enfin, si vous aimez jouer avec du plastique, tant mieux pour vous. Vous allez insérer une boule... Faire une contraction sur la boule de guécha et relâcher la contraction. Si pendant le relâchement de la contraction, la boule a tendance à s'échapper, ça c'est surtout celles qui ont les périnées détendues, et bien vous attendez pas qu'elle s'échappe complètement, même pas le quart, pour recontracter et la refaire rentrer à l'intérieur. Pourquoi Parce que sinon quand vous allez contracter, si elle est un peu trop descendue, elle va faire ça. Hop Elle va tomber, elle va descendre, ok Donc voilà, contraction, relâcher. Contraction, relâchez, mais n'attendez pas qu'elle retombe pour recontracter, ok Pour les personnes qui ont le périnée hyper tonique, les grandes sportives, euh, il y a depuis peu, ça se vend aussi sur internet, moi je l'ai pris sur la chaîne de Lilou, vous pouvez la trouver là, je vous mettrai un petit lien. Donc c'est l'œuf de Yoni. Euh, Donc Yoni, ils appellent euh, le, le, le, le centre sacré de la femme, c'est très mignon donc ça c'est quoi c'est une pierre donc c'est une pierre donc c'est lourd et avec ça il y a un fil de soie la pierre elle est assez lourde celle ci elle est toute petite c'est la plus petite des pierres pour les périnées qui sont toniques ok qui ont besoin justement de relâcher la petite pierre si vous la mettez que vous avez le périnée détendu, qui n'est pas assez tonique elle va tomber automatiquement tout de suite faites attention de ne pas casser le carrelage <rire> Donc, euh, il y a différentes tailles de pierres. Il y a la petite pierre, il y a la moyenne pierre et il y a la grande pierre. Okay les grandes pierres sont pour les périnées qui ont besoin vraiment de rééducation. Vous allez la porter et vous allez faire, comme j'ai dit avant, des contractions relâcher, contractions relâchées. Okay pour les personnes qui ont un périnée trop tonique et qui veulent apprendre à relâcher, vous allez faire complètement l'inverse de tout ce que les autres font en fait. Vous allez insérer donc la pierre à l'intérieur de, de votre yoni sacré et vous allez ensuite faire une, un relâchement pour la laisser passer et la laisser descendre. Quand elle sera sortie, vous allez la remettre à l'intérieur et vous allez refaire ce même exercice de relâchement. Alors, comment relâcher son périnée Pour les personnes qui ont le périnée très contracté, c'est tout aussi compliqué de relâcher pour vous que de contracter pour celles qui ont le périnée décontracté. Comment vous allez relâcher Je vous conseille de faire, autant pour les femmes qui veulent muscler ou détendre, des respirations. La respiration profonde. Et là, on en vient avec le dernier exercice. Et là, je parle aussi aux messieurs que vous pouvez faire, c'est les abdos hypopressifs. Les abdos hypopressifs, vous pouvez les faire n'importe où. Dans le train, dans le bus, le, le matin, dans le lit, en brossant les dents, en faisant euh, la vaisselle, peu importe. Ça va être en fait d'inspirer, de contracter votre périnée maintenant et de souffler, de rentrer le ventre, en gardant le périnée contracté, vider tout l'air, rester quelques secondes l'air vide, l'air vidé, et reprendre la respiration, contracter le périnée, hop. Et ensuite, on rentre le ventre en soufflant, en soufflant, en soufflant, en soufflant. Donc, moi, je fais toujours ce type d'abdos. Dans toutes les vidéos, vous verrez qu'on fait des abdos ensemble. Vous verrez que je fais ce type de respiration-là. Donc, respiration, contraction du périnée et expiration. D'accord Et rentrée du ventre. Ça, ça va vous permettre de muscler votre périnée vraiment et les muscles profonds. Et là, vous allez sentir une vraie différence et ce sera très rapide, vous verrez. Je vous le montre en position debout. Donc, debout, c'est la même chose. Hein. Vous pouvez le faire debout, assis, allongé, comme vous voulez, ce que vous ressentez le mieux. Donc, ici, je mets la main sur le bas-ventre. Là, dans le dos, je ne dois pas être... Euh... Donc, si vous êtes hyper lordosé, essayez de trouver une position neutre du bassin. Pas non plus rétroversée comme ça. Ça, c'est pas bon, d'accord Donc, je me mets en position neutre du bassin. Une fois, que j'ai trouvé ma position neutre. Ici, je vais inspirer, et là, je vais contracter, hop, et je souffle, je reste, et là, j'inspire, et là, je contracte, hop, et je souffle. Et Là, vous devez rester contracté. Là, j'inspire, je relâche. Et là, hop, je contracte. Vous voyez, quand je contracte, il y a un mouvement hop de, de, de ventre. Si le périnée est détendu, il n'y aura pas ce mouvement de ventre. Donc, vous contractez, vous rentrez le ventre en soufflant. Et vous inspirez, vous relâchez. Donc, ça, c'est une technique que les hommes, les femmes peuvent faire. Assis, allongés, debout, vous pouvez vraiment le faire. Vous travaillez en profondeur dans vos muscles. Vous essayez de ressentir le périnée. Et vous le faites euh, à plusieurs reprises, une première fois pendant une dizaine de fois, puis après vous essayez un peu plus. Et n'oubliez pas que le périnée est un muscle qui se fatigue facilement. Donc allez-y mollo, surtout s'il est en éveil, que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas réveillé. Allez-y doucement. Dernière petite technique, euh, très intime, je ne parle jamais de ce genre de choses. Mais vu qu'on est dans les confidences, euh, je vais pouvoir vous le dire. Pendant que vous êtes avec chéri-chéri, euh, que euh, vous faites des câlins, essayez de contracter votre périnée. Avant et pendant. Normalement, à la fin, ça devrait se contracter tout seul. Donc ça, je ne vais pas vous donner de conseils sur ça. Mais en tout cas, essayez de contracter votre périnée. Pourquoi Pour déjà ressentir encore plus le plaisir. Et euh, le donner aussi, parce que ça, ça augmente le plaisir à deux. Et également pour encore plus ressentir la zone. Parce qu'il faut savoir que rien n'est plus euh, dans la sensation que quand une autre personne est avec vous. Donc là, il faut vraiment euh, euh, essayer, en tout cas, de contracter, de voir euh, ce qui se passe. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, je pense que j'ai à peu près tout dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on a parlé de choses intimes et je sais que c'est pas du tout le milieu dans lequel je me sens le plus à l'aise, mais en tout cas c'est des choses tellement naturelles qu'on a besoin de partager, surtout entre femmes et même avec les hommes, parce que maintenant je pense que beaucoup d'hommes s'intéressent aussi au périnée, à leur plaisir, au plaisir féminin, donc c'est important. Ça, pour toutes les femmes qui n'ont pas eu de grossesse, apprenez à connaître votre périnée avant, ça vous aidera pour la grossesse, ça vous aidera pour l'accouchement. Euh, partagez cette vidéo à vos soeurs, à vos mères, parce que avec le temps, on a le périnée qui se détend pour comprendre aussi. Euh, parce qu'avant, il n'y avait pas de, de séance de rééducation après les grossesses. Maintenant, il y en a, mais avant, il n'y en avait pas. Donc, essayez d'en parler autour de vous. Même si vous ne faites pas circuler la vidéo, faites circuler par la parole euh, ce que vous avez appris sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à liker et surtout euh, à, à vous abonner à la chaîne pour recevoir des méditations, connaître votre corps un peu mieux avec d'autres explications et euh, des séances sportives qui arriveront très bientôt. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Bisous à toutes, à bientôt. Ciao, ciao.